Tyrande, on m'a dit que vous me cherchiez. Eh bien, montrez-moi la colère des lunes. Et lune m'a donné sa force. La colère m'appartient. de la nuit. J'en attendais plus. J'aurai votre tête, Bolchir Tout comme j'ai eu la sienne De la nuit décline. Une fois encore, elle vous refuse la victoire. Mère Lune, ne m'abandonne pas, mais face aussi Complaisez-vous dans les promesses agonisantes de votre déesse. Rien n'est éternel. Tyrande, vous m'entendez Tyrande Et bonjour J'espère que vous allez bien. Euh, on va parler un petit peu de cette cinématique euh, entre Tyrande face à Sylvanas. Alors désolé si le son n'est pas parfait, c'est pas encore euh, officiel. Enfin euh, cette cinématique n'a pas encore été officiellement... Euh, euh, mis sur le compte, euh, le compte YouTube tout simplement, je crois que d'ailleurs ils en avaient mis pas mal mais ça avait gueulé à l'époque donc euh, c'est pour ça qu'ils n'ont ils ont pas encore mis alors pour rappeler un petit peu le contexte de cette cinématique, je rappelle qu'il y avait une autre cinématique entre euh, Anduin et euh, et tout simplement Kirestia donc l'art-compte cette vidéo elle était annoncée à la BlizzCon Online donc bah, elle est déjà traitée dans la BlizzCon Online donc ce sera juste la suite, si vous, avez, si vous avez raté mon analyse n'hésitez pas à aller voir la playlist Shadowlands bah, ce sera l'avant-dernière du coup vu que je mettrai celle-là mais voilà, donc pas, pas de problème pas de problème, vous pouvez aller la voir, on avait pas mal décrypté le truc. Euh, en l'occurrence, celle-ci, rappelons un petit peu le contexte, euh, je pense que ceux qui n'ont pas fait la campagne de congrégation des, des fées nocturnes vont peut-être être un peu perdus sur deux, trois trucs, puisque bah, Tyrande, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. La dernière fois qu'on l'avait vu, Tyrande, c'était... Euh, en cinématique tout du moins, c'était face à Nathanos donc début de, de Shadowlands c'était même euh, la transition c'était dans le pré-patch, donc au final c'est une cinématique aussi que j'avais euh, décryptée et euh, donc là le contexte, rappelons-le, au début de Shadowlands, Tyrande euh, a foncé la tête la première dans l'antre, mais elle ne peut pas euh, sortir de l'antre euh, n'importe comment. Enfin, personne ne peut sortir de l'antre n'importe comment, sauf le joueur, évidemment. Euh, mais on va pas aller sur ce sujet. Euh, du coup, Tyrande était encore coincée dans l'antre. Euh, C'était quelque chose qui concernait énormément bah, son bras droit et sa fille adoptive, euh, qui est Chandris, Chandris euh, Moon ou Lune, et qui, elle, par contre, euh, bah, fait deux, de, de, trois allers-retours dans l'antre, euh, notamment avec le joueur, mais et principalement, c'est vrai, dans la... Chez les fées nocturnes où justement elle parle avec Isera, elle parle avec la reine, la reine de l'hiver, etc. Donc il y a pas mal, de, il y a pas mal de, de... ça parle beaucoup justement de Tyrande et ce qui pourrait être fait pour aider Tyrande. Puisque j'en avais, avais parlé aussi dans les cinématiques de l'enlèvement. En fait, en gros, Tyrande, avec le pouvoir de la guerrière de la nuit, petit à petit est en train de se... Euh, c'est en, potent... en train de la tuer à petit feu en fait parce que ce pouvoir est immense et euh, l'idée du contrat c'est enfin, une espèce de contrat quand vous devenez la garde de la nuit vous atteignez un point de non-retour donc vous allez mourir en utilisant ce pouvoir et généralement bah, l'idée c'est utiliser ce pouvoir pour protéger le monde et ensuite bah, une fois que ça c'est fait euh, bye bye quoi donc c'est un peu ça l'idée. En l'occurrence, donc, euh, Sylvanas, pour rappeler un peu pourquoi ça se passe à Sylvarden, tout simplement parce que, euh, donc, pour faire suite à la cinématique avec Anduin, euh, le, le, le geôlier essaye de trouver des clés pour pouvoir se libérer. enfin, on part du principe que c'est pour se libérer, mais ça peut, avoir euh, ça peut avoir une autre utilité en plus de se libérer. Euh, ce qu'ils appellent en anglais les sigils, euh, les sigils. En français, ce mot existe, mais ils ont préféré les traduire par euh, caché. Ne me demandez pas pourquoi. Euh, et donc, le principe, c'est qu'en euh, gros, il a déjà récupéré le cachet de Kirestia, donc de Bastion, de l'Arconte. Euh, donc, la, la clé de Bastion. Et en fait, ce cas, c'est super bien fait dans, dans la 9.1. En gros, les personnages bah, ne parlent pas comme des scénaristes, mais comme des véritables personnages. Ils, ne, ils se demandent qui va attaquer, euh, enfin qui le Geôlier va attaquer ensuite. Et ils partent du principe que bah, le, Prima, le Primus a, a disparu. Donc, euh, le cachet de Maldraxxus, bah, on ne sait pas où il est. Il y a probablement de grandes chances qu'il l'ait déjà. Euh, et pour le coup, celui de Revendreth, bah, euh, Denatrius a trahi et a rejoint le Geôlier. Donc, il lui a probablement offert son, son Sigil. Donc. Ces deux là ça sert à rien, donc il y a de grandes chances que la prochaine attaque du geôlier soit la reine de l'hiver et Sylvarden Et finalement bah, c'était plutôt bien vu puisque c'est ce qui va se passer Sylvanas euh, j'ai envie de dire bah, stratégie habituelle de, de, de l'attraction, enfin de la diversion Puisqu'elle attaque euh, à, à certains endroits et au final ça va attirer une partie des défenses sur elle, euh, une partie des défenseurs sur elle, et au final bah, on va avoir un contournement, je vais revenir après. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal fait, et euh, donc Sylvanas ouvre des failles, alors ça pour l'ouverture des failles on pourrait se dire mais comment ça se fait que les serviteurs de l'antre de, de sortent si facilement de l'antre, ça c'est plutôt dans la campagne de congrégation de Malraxus et de, et de Revendreth où on voit justement euh, notamment un certain Kel'thuzad qui a fait en sorte de faciliter l'ouverture vers l'antre pour les forces du geôlier, pour que le geôlier puisse envoyer ses forces plus facilement dans les autres congrégations. Donc pour le coup, ça suit très très bien le lore déjà établi de la 9.0 et euh, c'est qu'une continuité qui est pas mal. Après, c'est sûr que si vous faites qu'une campagne de congrégation, ça peut être un petit peu dur de tout suivre. Euh, mais c'est pas un jugement, hein. c'est normal. Euh, du coup, Sylvanas justement ouvre une de ses failles. Je vais mettre un chouïa moins fort. Euh, alors, cette bestiole, alors ce... Attention à ne pas confondre avec celle de l'antre euh, Attention à ne pas confondre avec celle de l'antre C'est pas tout à fait la même J'ai oublié le nom d'ailleurs Parce qu'en anglais et en français ça change complètement le nom Mais euh, c'est le truc qui vous poursuit quand vous faites Torgast. Si jamais vous faites de la merde il vous bute C'est un peu le même délire mais c'est pas lui Celui, euh, celui de Torgast, vous allez l'affronter en tant que premier boss du patch 9 donc euh, Du raid 9.1 pardon Donc euh, c'est pas lui Mais c'est un peu, c'est le même genre de bestiole quoi. C'est un cousin Et euh, c'est pour vous montrer que le machin il rigole pas alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est comme une créature méchante, ça fait très Infernal de Warcraft 3 au final, et euh, bah, l'Infernal de Warcraft 3, il criait. Et ce qui est drôle, c'est que là, il essaye de faire une démonstration de force. ce qui est marrant, c'est qu'il a pas de bouche. Du coup, il crie, mais il a pas de bouche. Bon, on s'en fout, hein, mais ça m'a fait rire personnellement. Et pour montrer euh, que Tyrande rigole zéro, eh on la voit utiliser le portail d'un des sbires du geôlier pour pouvoir s'échapper. En plus, elle en profite. On en profite pour vous rappeler que Tyrande, elle est badass. En lui faisant exploser une des bestioles les plus puissantes de l'antre. Voilà, avec le thème de, de la guerre de la nuit. Qui est une musique de BFR rem, remasterisée d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Tyrande, ça explique. En fait, c'est con, mais avec ce petit truc, on vous explique logiquement, de manière cohérente pourquoi Tyrande est là elle a réussi à sortir de l'antre en se servant du, de, de l'autre. Donc là dessus c'est plutôt bien fait, d'ailleurs c'est un des, un des dialogues que Chandris, si vous n'aviez pas fait le rapprochement, Chandris le dit, avant de rendre la quête vous allez parler à Chandris et elle vous en parle un petit peu. Mais du coup, Tyrande sort, sort de l'antre, elle traque Sylvanas et on rappelle pourquoi Tyrande traque Sylvanas, les événements de BFA, notamment la destruction de Teldrassil etc. C'est pour ça que Tyrande... Alors, Probablement un jour je ferai une vidéo sur la Guerrière de la Nuit spécifiquement, parce que la manière dont est arrivée la Guerrière de la Nuit c'est un peu YOLO, mais pour le coup après tout ce qui est lié à la Guerrière de la Nuit est plutôt bon, hein, plutôt bon, et surtout ça a été un moyen pour permettre de ramener Tyrande et Malfurion. Au devant de la... enfin, sur le devant de la scène plutôt que d'être AFK comme c'était le cas depuis le début de World of Warcraft, à hein, savoir euh, je suis derrière, je suis en robe, oh, la nature est belle, blablabla. Donc on retrouve la tyranne de War 3 qui se bouge et qui défend son peuple et qui fait des trucs et qui rigole pas. Et en l'occurrence. Euh... J'en avais pas mal parlé sur la vidéo contre Nathanos, mais c'est vrai qu'on m'avait beaucoup remarqué que Tyrande en se battant comme ça ressemblait un chasseur de démons. J'avais dit ouais, oui, oui, oui, c'est vrai que bon, elle a, deux... Elle a deux, glaives et tout, ça peut faire chasseur de démons. Mais euh, soyons, moi je disais, soyons honnêtes. Euh, moi ça me dérange, enfin ça me choque pas parce que euh, les... les prêtresses des Lunes, euh, la plupart des gens maintenant là, ont la vision de la prêtresse des Lunes, bah la petite prêtresse de WoW qui fait, <rire> mais une prêtresse des Lunes, c'est un putain de combattant euh, et elles savent se battre avec tout. Euh, tu lui donnes un caillou, euh, elle, elle en transforme en Gatling le machin donc euh, ça, ça rigole pas donc je me t'ai dit bah c'est juste une des manières euh, de, de combattre euh, de, de la guerre de des, des prêtresses des lunes, pas, ça me choque pas spécialement on dit que... bon. On dit que... bon là il y a les petits taunts évidemment Sylvana, on sait qu'elle elle aime bien les petits taunts euh, toujours hein. parce que ce qui est intéressant avec ce combat c'est euh, à la fois une joute euh, martiale, un combat martial, un combat directement euh, d'arme à arme entre Sylvanas et Tyrande mais c'est aussi une joute verbale, on va revenir après, avec notamment, bah, bien sûr les deux essayent de se désarçonner mutuellement en, en fragilisant l'autre en l'attaquant au niveau mental, au niveau émotionnel. Euh, Tyrande essaye de foutre, euh, Sylvanas essaye d'énerver de, de, Tyrande pour qu'elle sorte de ses gonds et qu'elle baisse sa garde. On voit au début justement, montrez-moi la colère des lunes tout ça, tout ça, puisque faut pas oublier qu'en fait, bah, ça fait un moment que Tyrande après, euh, court après Sylvanas, et donc le tyran de rappel que lune lui a donné sa force, ce qui fait que c'est le pouvoir de la guerre de la nuit, qui a encore un petit peu, on voit que c'est encore plus présent sur son corps, de plus en plus présent sur son corps, c'est très joli d'ailleurs l'espèce d'étoiles, de, de, enfin le côté stellaire, qui, on, ne l'oublions pas, est quelque chose des lunes, hein. je veux dire, dans War 3, la prêtresse des lunes, son ultime, c'est le courroux des lunes, c'est des météores qui tombent du ciel, Enfin, il y, y a toujours eu cette idée de la, justement, de, de la constellation dans les pouvoirs des lunes. Et là, effectivement... Ça ressemble beaucoup à un chasseur de démons parce que bah, elle a les espèces de tatouages. Même si c'est joli, elle a les espèces de tatouages, les espèces de, de pirouettes-cacahuètes. La manière dont elle combat, c'est vrai que là, pour le coup, c'est difficile de ne pas y voir euh, une espèce de, de chasseur de démons. Après, qu'on soit clair, c'est juste... C'est juste un parallèle. Euh, en plus, elle utilise une force qui va probablement la détruire, etc. Même si c'est une force qui est globalement positive et lune. C'est vrai que euh, ça fait très chasseur de démons. Après, n'oublions pas, je préfère le rappeler, hein, vidéo sur les classes, tout ça, tout ça. Euh, les prêtresses des lunes, elles ne rigolent pas. Hein, elles rigolent pas du tout. Et euh, on a quand même le côté euh, danse dans martiale euh, qu'on qu peut trouver chez elles de la nuit normalement. Quoi. Alors j'aime pas du tout les dagues de Sylvanas dans la cinématique, euh, c'est probablement celle qu'on verra dans le patch, donc euh, elles font très haut. Wow, je trouve qu'elles sont gigantesques, alors que dans la cinématique contre contre euh, bol, euh, contre, contre, contre Sorfang, elles étaient beaucoup plus fines, à l'image de Sylvanas, le petit coup de couteau dans le dos, donc je, je suis pas très fan, mais bon, c'est du wow. haut. Euh, là, ce passage-là, alors c'est rigolo, je suis désolé, je vais devoir mettre un petit tacle, du coup euh, Sylvanas qui utilise ses chaînes comme... Euh, comme contre Bolvar euh, lors de la cinématique d'ouverture de, de Shadowlands, mais surtout euh, comme à Wotelka contre Arthas euh, lors des. dans la mince euh, c'est la salle des reflets tout simplement dans la salle de reflets où elle retenait Arthas, Arthas s'est délibéré il avait mis du temps mais il s'était libéré et euh, ça avait été cette écho là qui avait fait euh, la victimatique d'intro de, de, avec Bolvar qui était justement chopé par les chaînes et la différence c'est que Bolvar lui n'avait pas pu sortir de euh, ce de ce, de, enfin, de ce sort quoi, de, de ce pouvoir de, de Sylvanas ce qui est très drôle du coup là c'est que bah, Tyrande elle, elle, explose, elle explose le sort de Sylvanas surtout que voilà, Sylvanas dit bah, j'ai réussi, réussi à te coincer j'en attendais un peu plus de, de la guerre de la nuit et euh, on voit la colère de, de tyrande hein, qui euh, est là elle n'est pas là pour rigoler hein, elle est là pour, pour tuer sylvanas et euh, ça m'a du coup ça me fait rire parce que bah, voilà il y, y a deux personnages qui ont réussi à sortir des chaînes et un qui n'a pas réussi mais bon là c'est un petit tacle gratuit je l'avoue et là super intéressant cet échange puisque euh, tyrande euh, explique que voilà elle aura la tête de sylvanas comme elle a eu la sienne et ça c'est directement un clin d'œil à la cinématique justement du pré-patch où Tyrande tue Nathanos et euh, du coup Nathanos disait bah c'est pas grave je la rejoindrai elle donc mon maître en gros Sylvanas euh, on en avait parlé etc sauf que depuis pas de nouvelles de Nathanos d'ailleurs pour les joueurs aussi pas que pour Sylvanas mais pour les joueurs aussi et tout comme j'ai eu la sienne donc il parle de Nathanos et Sylvanas comprend Nathanos. et c'est rare chez Sylvanas mais elle laisse justement transparaître des émotions elle s'inquiète, ton... a... clairement elle est inquiète là-dessus, quand, on... quand... quand elle entend ça, elle est en mode quoi Nathanos a été tué Alors elle, sa elle savait globalement que Nathanos euh, était là pour euh, faire perdre du temps à tout le monde etc. Mais elle a, elle s'était dit que c'était bon puisque Nathanos euh, euh, ne l'a pas rejoint. Et ça c'est intéressant parce que là Tyrande elle en rigole, hein, je vous la prends blablabla, bla, bla, bla, bla. votre maître vous cache donc des choses. Et ça c'est super intéressant parce que si vous avez déjà vu un petit peu la campagne, euh, les, les, la campagne de la, enfin, les campagnes de congression, etc. et euh, tout ce qui est euh, mis quête dans l'antre. C'est vrai qu'on sent de plus en plus, et ça c'est quelque chose que je martèle depuis euh, des années, Sylvanas, il y a de grandes chances qu'elle se retourne à un moment donné contre le geôlier. Et ça, ça en fait une des raisons... De bas je pense que ça faisait partie de son plan Mais c'est clairement une des raisons qui va aller encore plus dans son sens Parce que bah là euh, l'amour de sa vie euh, Le geôlier euh, l'a probablement gardé dans un coin Comme un asset si jamais Il devait l'utiliser contre Sylvanas Donc ça c'est assez intéressant Donc euh, si, Tyrande en profite Puisque voilà la joute verbale Tourne à l'avantage de Tyrande, hein, qui justement a une information que Sylvanas n'avait pas et qui déstabilise Sylvanas. Donc Tyrande en profite pour attaquer, euh, elle lance ses glaives. Alors ça, faut jamais faire ça. Hein, si vous, le principe, si vous lancez vos armes et euh, bah derrière vous les avez plus, <rire> c'est embêtant. Mais ce qui est drôle, parce que c'est un écho à la chasseresse qui lance ses glaives. La différence, c'est qu'il revient. Euh, normalement Mais du coup bah elle lance ses glaives Encore une fois les co-elfes de la nuit à, à War 3 Et euh, bah, Sylvanas arrive à esquiver ça Elle va tirer ses flèches Là on voit encore une fois D'ailleurs esquive c'est l'un des spells du, du des Demon Hunter Donc elle esquive facilement tout ça tout ça Et on va y revenir Parce que là on entend justement les corps à l'arrière ils sont passés, repliez-vous, tout ça, tout ça, puisque, en fait, Sylvanas faisait diversion. Pendant ce temps, d'autres forces du geôlier attaquent le cœur de la forêt, là où il y a le sigil de la reine de l'hiver, et donc la clé de la reine de l'hiver est perdue et euh, volée là-dessus. Donc, une ruse qui rentre sans, sans compte. Alors, cette animation, cette animation... Je la trouve un peu étrange Alors qu'on soit clair cette cinématique est superbe Je trouve avec la 9 points qui a les cinématiques qui mettent le joueur en avant Sont absolument catastrophiques Je les trouve abominables euh, enfin, Regardez la différence entre celle-là et, et les, les autres euh, Enfin les cinématiques in-game, les cutscenes in-game Et en fait la, la qualité s'explique surtout par le fait que parce que des 4 des scènes in-game euh, de bonne qualité, il y en, avait, il y en a eu plein, hein, et des cataclysmes et tout, il y en avait des jolies. Le truc, c'est juste que euh, dernièrement, Blizzard a intégré une technologie qui permet d'intégrer le joueur, vous savez, la fameuse cinématique de fin de, de BFA, où intégrer le joueur en fait va downgrade, donc va baisser la qualité de la cinématique. Et c'est une catastrophe au niveau de la synchronisation labiale, et c'est pas un truc spécialisé, euh, enfin spécialement français, spécifiquement français, c'est aussi en anglais. Donc c'est une catastrophe. La synchronisation labiale, pour ceux qui savent pas, c'est quand, par exemple, vous parlez. Euh, si par exemple, je, je mets ça. Libérez-moi Et ben si je fais il si y, y a un son qui arrive, mais qu'à l'image, vous voyez un truc différent, genre. Libérez-moi Voilà, ça, c'est un problème de synchronisation labiale. Le son devrait sortir comme là. là. Libérez-moi Voilà, là, ça part comme ça, normalement. Donc, c'est un problème de... de là, c'est un gros, gros problème. Et euh, en plus, même, la qualité, les, les, les déplacements robotiques des personnages et tout, c'est pas possible. C'est une catastrophe, je trouve. Donc, cette cinématique fait beaucoup de bien quand on la voit. Et le truc, c'est que Sylvanas, elle, elle passe souvent en, en sa forme de banshee, et moi je trouve ça très bien. Hein. C'est un truc qu'on n'avait pas vu uh, Sylvanas avant euh, la scématique d'intro de BFA. On ne l'avait pas vu repasser en banshee depuis très très longtemps, donc je trouve ça très bien. Mais c'est juste que ça me fait rire. Enfin, c'est pas genre une critique, genre, mais ça me fait rire parce que là, on, on dirait Casper le fantôme qui s'en va, quoi. C'est fait. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, <rire> elle s'en va. Et ça, ça a été. Ça, ça a été le moment où. Sur mon premier visionnage, lorsque j'ai fini la quête, et j'ai lu cette cinématique, j'ai eu un moment euh, un moment gênant en fait. Un moment, euh, je ne sais pas trop comment le, le formuler, mais un, un moment bizarre. Plus je regarde la cinématique et mieux ça va, mais lors du premier visionnage, j'ai eu un certain malaise. Euh, alors ce mot est utilisé à tort et à travers, mais je ne sais pas, une euh, sensation bizarre en fait. Euh, la, une sensation bizarre, ce moment-là où, euh, alors c'est vachement bien, elle est à genoux, Tyrande euh, prie sa déesse, Là dessus pas de problème Il est Il quoi, une prière et c'est très c'est rarissime je crois que même que c'est peut-être la première fois que je vois ça euh, une langue une langue native d'azeroth donc là en l'occurrence d'arnacien, euh, qui est euh, traduit en sous titres je crois que c'est la première fois que je vois ça dans warcraft parce que ce qu'elle dit en ce qu'elle dit en elfique est super important elle dit ma vie pour la sienne donc ça veut dire qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour tuer Sylvanas, elle est prête à, à balancer tout le carburant pour tuer Sylvanas et je, ce moment là est super joli etc, c'est peut être un peu dommage, j'adore la VF, surtout la VF de Tyrande, là ce truc là je trouve que la prononciation de l'elfique est moyenne, on l'a je l'ai connu meilleur mais sinon c'est globalement très très bien mais c'est ce moment là où Tyrande passe en forme comète ou je sais pas, lors du premier visionnage, je précise, hein, lors du premier visionnage j'ai eu une, un sentiment de gêne. Euh, alors que c'est, il n'y a pas de problème hein, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait cohérent elle devient une espèce de météore des lunes elle-même euh, donc il n'y a, a pas de soucis là-dessus en termes de lore etc. pas de problème mais en termes de, de mise en scène j'avais l'impression d'être dans Dragon Ball Z en fait et encore une fois d'un point de vue cohérence c'est normal, il n'y a, y a pas de problème elle est, euh, est surboostée aux vitamines par Elune, euh, elle devient li littéralement un météore des lunes je veux dire, en soi, pas de problème. Mais je sais pas, dans la mise en scène, j'avais vraiment l'impression de regarder Dragon Ball Z, quoi, avec Sangoku qui passe en Super Saiyan et qui qu qu qu intercepte Vegeta. Fin... Ça m'a gêné la première fois. Alors que visuellement, c'est très joli. Hein visuellement, c'est très joli. Euh, D'un point de vue scénario et cohérence, pas de problème. Euh... Alors, ce passage m'a un peu fait rire. Euh, encore une fois, c'est pareil, aucun problème, euh, mais ça m'a fait rire. Enfin, c'est juste, je rigole tout seul parce que je suis très con, mais... Euh, Tyrande qui étrangle Sylvana, Sylvana, c'est un mort-vivant. Donc elle ne respire pas. Donc tu ne peux pas lui bloquer la respiration. C'est comme essayer de noyer un mort-vivant. Bah, il ne respire pas, donc pas de problème pour aller sous l'eau. Mais évidemment, c'est pas un problème. Pourquoi Parce que... Bah, le cou, c'est également aussi euh, l'un des... <rire> des endroits super importants au niveau de la colonne vertébrale, donc au niveau du, du réseau nerveux. Donc, tu lui casses le cou, pour le coup, là, le mort-vivant, il est terminé. Hein. Euh, c'est comme couper la tête. On coupe la tête de quelqu'un, c'est pour, euh, pour justement détruire le centre, de... enfin, le centre nerveux qui est relié avec le reste du corps. Donc, si tu lui brises le cou, euh, elle est morte. Donc, en l'occurrence, lui tenir le cou, puis c'est aussi une grosse image, euh, puisque bah, ça veut dire que... L'étau se resserre sur Sylvanas, elle est tenue. À la, elle est prise à la gorge, littéralement. Donc ça marche. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce que je me suis dit. Si tu pars du principe qu'elle essaye de l'étrangler, c'est con. Mais en fait, elle est là pour lui, le... Là pour lui briser le cou. Et elle le fait à main nue. C'est aussi pour ça qu'elle avait jeté son arme dans la cinématique. C'est pour pouvoir avoir cette image-là qui fait énormément sens. Mais du coup, ça, ça me fait juste... moi, je me marre parce qu'en mode, bah, elle ne respire pas. <rire> mais on voit justement qu'elle sent qu'elle est en train de se faire latter la tronche, la petite Sylvanas. Et c'est rare, mais on la voit vraiment... Là, elle rigole pas des masses, la Sylvanas. Mais elle sent justement que le pouvoir de la nuit décline donc au départ elle est prise à la gorge et ça se passe mal mais petit à petit l'étreinte et heureusement qu'elle parle parce que c'est vrai que c'est difficile à retranscrire euh, l'étreinte se dessert et petit à petit elle peut résister contre euh, le pouvoir de Tyrande. et là elle nous précise qu'en fait bah, et on le voit petit à petit physiquement toute la bénédiction des lunes etc toutes les tous les tatouages des lunes commencent à s'enlever montrant justement sans disparaître totalement montrant qu'en fait alors il y a pas mal d'interprétations possibles à ce niveau-là euh, beaucoup sont en train de se moquer de cette cinématique en disant elle a plus de batterie euh, pensez à Duracell euh, c'est très drôle mais euh, en l'occurrence moi dès le premier visionnage j'étais pas en mode euh, c'est complètement con ou quoi que ce soit au contraire Tyrande vient de dire ma vie pour la sienne elle est prête à sacrifier sa vie pour tuer Sylvanas comment elle fait ça elle appelle une tierce personne qui est Lune la déesse donc c'est la déesse Elune qui lui confère une partie de son pouvoir. Du coup, si jamais la bénédiction des lunes s'enlève, c'est pas un bœuf. <rire> Donc ma théorie, et il y a très grande chance que ce soit le cas, c'est juste que Elune n'est pas prête à perdre Tyrande en fait. Je rappelle quand même que de toute l'histoire des prêtresses des lunes, etc, Tyrande est celle qui est le, le plus en communion avec Elune. Jamais une prêtresse de la nuit a été aussi proche de, de la déesse. Euh, D'ailleurs, euh, pendant la Guerre des Anciens, elle est considérée comme une prodige et une génie parce que, bah, justement, euh, Elune, c'est presque l'avatar d'Elune, Tyrande. Et en devenant la Guerre de la Nuit, elle est encore plus l'avatar d'Elune. Donc, s'il y a un dysfonctionnement sur, ce, sur le pouvoir de la Guerre de la Nuit, bah, à mon sens, le truc le plus logique, c'est juste que Elune n'est pas prête à sacrifier Tyrande. Alors, il y a aussi potentiellement une partie de la réponse qui se fait par la campagne de 9 points. Je ne vais pas trop trop spoiler. Euh, mais le principe, c'est justement que euh, ça va avoir des conséquences, bien entendu. C'est déjà quelque chose qu'on avait vu lors, de, lors de, des cinématiques de l'enlèvement où je vous en avais parlé. Le, le, le pouvoir de la guerre de la nuit est un des enjeux dans la campagne de Sylvarden et va continuer sur toute l'histoire de Shadowlands ça va continuer j'ai pas encore la fin bien sûr mais ça va continuer d'ailleurs petite anecdote rien à voir mais un truc que je n'ai pas remarqué euh, enfin que je n'ai pas évoqué pourtant euh, lors de sa apparition c'est vache... moi je trouve ça très bien son apparence en plus parce que ses cheveux se rapprochent beaucoup plus de War 3 on dirait ils sont beaucoup plus bleus que verts c'est un petit mixte. On dirait vraiment la Tyrande de, de, la, du, de la jaquette de Warcraft 3, je trouve. Donc avec des cheveux qui font beaucoup plus bleu que vert. Donc moi, je ne peux qu'apprécier. Elle est retournée chez le coiffeur. Euh, donc voilà, une fois, elle refuse la victoire, blablabla. Bla bla. Sylvanas est en train de prendre le dessus. Tyrande euh, continue de désespérément appeler à l'aide Elune. Euh, et malgré tout, bah, on voit un hein, petit à petit le, le pouvoir s'enlève. Tyrande est en mode... Bah, elle est aveuglée par la colère, en mode... Bah, il faut, enfin, soit juste quoi, soit une déesse juste et, et tuer, tuer Sylvanas va, va sauver la vie de beaucoup de monde. Donc euh, mets fin à ce cycle de souffrance. tuons, tuons Sylvanas. Tirande ne, euh, ne lui accorde pas sa grâce et empêche Tyrande et Lune pardon ne lui accorde pas sa grâce et empêche de finir Sylvanas. Est-ce que Elune euh, elle ne concerne, enfin est-ce que Lune est, euh, est une entité tellement puissante qu'elle arrive à sentir que Sylvanas va avoir un rôle à jouer dans, dans toute cette histoire façon Gollum, donc elle va, elle va glisser sur, <rire> sur le parapet <rire> Non, mais du coup, moi mon sens, euh, elle est pas si omnisciente que ça et l'une, en l'occurrence, c'est juste qu'elle veut surtout protéger Tyrande, euh, pour le coup je pense pas qu'elle ait une double vue après peut-être que Blizzard ira là-bas en mode elle veut protéger Tyrande et elle sait que Sylvanas va avoir un rôle à jouer, Pff, pourquoi pas moi, déjà le simple fait qu'elle veuille protéger Tyrande c'est déjà une très bonne raison en soi. Euh, et là, ça fait plaisir aussi, c'est la suite de la campagne de Sylvarden. Isera sert pas à grand chose malheureusement dans la campagne de... Pourtant c'est tout le pexing de Sylvarden, mais dans la campagne de Silver... enfin, dans la campagne de congrégation des fées Nocturnes, c'est vrai qu'Isera ne sert pas des masses. Là, euh, on en profite, hein, elle avait déjà son modèle créé pour une cinématique de Légion, donc elle revient, elle aussi est un des représentants des Lunes, et du coup, comme si c'était Elune elle-même qui débarque, elle vient pour protéger Tyrande. Parce que Sylvanas, n'oublions pas quand même un truc, je pense que beaucoup l'ont oublié, mais à ce moment-là, Sylvanas est en train de reprendre le dessus. Donc Sylvanas est potentiellement, va potentiellement tuer Tyrande. Euh, et au final, bah, du coup, Isera intervient pour protéger euh, Tyrande de, de Sylvanas. Mais une fois que Sylvanas s'en va... Alors, elle dit un truc qui est très intéressant. Complaisez-vous dans les promesses agonisantes de votre, euh, de votre DS, Ça peut avoir un double sens. Le simple fait déjà que le pouvoir de la guerre de la nuit bah, est en train de, de faire agoniser Tyrande, c'est déjà en soi... Ça, ça, ça fait sens par rapport à ce qu'elle dit l'autre point c'est faut pas oublier que le geôlier euh, l'un de ses objectifs même s'il veut récupérer le truc des fondateurs tout ça tout ça euh, un des gros objectifs et que Natri que, euh, Natri que Denatrius nous, nous évoque c'est tout simplement le fait que euh, la mort en tant que force cosmique veut un petit peu tirer la couverture vers soi et va vouloir un peu casser euh, les noisettes des autres forces cosmiques et vouloir potentiellement permettre une domination de la mort donc Peut-être qu'il y a aussi un écho là-dessus en mode « bah, Elune, bientôt, euh, elle va perdre en force. » quoi. Il y a peut-être un double sens à ce niveau-là, peut-être que j'interprète trop, c'est possible aussi. Euh, mais bon, du coup, Isera était là pour protéger euh, Tyrande euh, de Sylvanas, pardon. Mais du coup, Isera revient pour protéger Tyrande d'elle-même, puisque Tyrande est… bah, On peut comprendre qu'elle soit à genoux et qu'elle ait du mal à... à… Déjà, elle a eu un combat difficile, mais surtout en dehors de ça, fin, là, sa déesse vient de lui tourner le dos, en gros. Donc, alors qu'elle est obnubilée par la vengeance Tyrande en, en, en ce moment donc forcément on peut imaginer que dans sa tête ça aille très très mal et du coup Isera va être là pour essayer de lui, lui redonner euh, un petit peu de, de force sachant que ce qui est très intéressant aussi c'est que juste après après la cinématique, euh, Isera va faire en sorte que Tyrande se repose pour euh, repos, non, enfin, un repos en, fait, en gros elle va la mettre en, en sommeil et euh, le principe ça va être justement d'essayer de trouver un moyen pour la protéger de, de, de, de son état de guerre de la nuit pour pas qu'elle meure justement du pouvoir de guerre de la nuit donc ça c'est assez intéressant aussi ça veut dire qu'Izera va être là pour protéger Tyrande d'elle-même mais aussi pour faire en sorte peut-être de guérir Tyrande de ce pouvoir de guerre de la nuit sachant qu'il y a d'autres personnages qui sont morts en utilisant le pouvoir de guerre de la nuit ça c'est dans la campagne de congrégation des fées nocturnes c'est euh, Tirnan et, euh, et, et Keidarin, un truc comme ça Tirnax Tyrnax, Tyrnax. Kirnax et Kaidarin, je crois, un truc comme ça. Euh, peut J'ai peut-être bouffé leur nom un petit peu. Mais euh, c'est d'ailleurs un couple homosexuel. Euh, c'est un des grands trucs de, de, de, de Shadowlands. Euh, ils ont intégré officiellement un couple homosexuel euh, là-dessus. D'ailleurs, c'est vachement bien introduit. C'est pas juste euh, ils sont homosexuels pour être homosexuels façon chromie. C'est vraiment un truc euh, qui est voulu. Et pour le coup, bah, c'est assez bien fait. Et ces personnages-là sont des. Il y en a un des deux qui a été. Je me rappelle plus lequel. Mais il y en a un des deux qui a reçu le pouvoir de guerre de la nuit sur un autre monde qu'Azeroth, euh, et au final ces personnages-là se, se sont battus contre un dieu très ancien qui était euh, menacé le monde, leur monde, qui n'est pas Azeroth je le rappelle, et finalement et bien, ils ont réussi grâce au pouvoir de guerre de la nuit à détruire le dieu très ancien. Donc au final, euh, Isera va justement, donc je le redis, plonger en, en stase un petit peu Tyrande, et il, il semblerait que l'un des objectifs de Shadowlands va être de euh, soigner hein, tout simplement Tyrande, et il y a de grandes chances, euh, je sais que j'ai 2-3 infos, euh, mais en dehors du spoil, juste tout simplement, on peut partir du principe euh, qu'il y a de grandes chances que euh, Tyrande, un petit peu l'image de Jaina dans sa période très très très agressive de, de Mist of Pandaria, euh, fin cataclysme, Myst of Pandaria, euh, Légion, etc. Comme à BFA, il y a de grandes chances que Tyrande arrive à euh, aller de l'avant et ne soit plus obnubilé par la par la colère, parce que la plupart des gens se disaient déjà, on va taper Tyrande. Il y a de grandes chances que Tyrande euh, avance d'un point de vue scénario et narration dans le récit. C'est en tout cas ce qu'essayent de faire Isera et Chandris, donc euh, on verra. Deux petites choses également à, à apporter. J'avais déjà fait une vidéo sur la renaissance d'Isera et le dialogue qu'il y avait eu entre euh, les, les fées nocturnes et justement euh, la reine de l'hiver par rapport à la sœur, la fameuse sœur moi personnellement ma théorie a toujours été que je suis, Vous savez je suis pas trop hein. Je sais que beaucoup beaucoup font des vidéos Genre Elune, la vraie nature des lunes tout ça, tout ça, Moi c'est un sujet qui m'intéresse pas des masses Parce que souvent ça s'argumente sur du rien euh, Là de plus en plus ça commence à prendre forme Et il y a de grandes chances que Elune soit euh, comme je l'avais annoncé là, là encore une fois on le voit un peu plus euh, petit, petit truc euh, Ce qui me fait dire ça aussi c'est par exemple bah, là L'endroit que vous voyez au fond On voit la reine de la nuit qui utilise un spell C'est l'émetteur des lunes en gros c'est les météores des lunes de, de War 3 quoi, c'est la prêtresse. Le sort de la prêtresse des lunes, elle balance des météores de, de, de pouvoir, d'anima, d'effets nocturnes, et ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Kourou des lunes. Donc pour moi, il y a de très grandes chances que bah tout simplement les lunes soient un éternel. Euh, un éternel, alors probablement pas de la mort mais plutôt de la vie et qu'elle soit en gros et lune serait un peu la reine de l'été là où, euh, où là où, où l'autre est la reine de l'hiver tout simplement donc moi, moi ce serait ma théorie on verra si l'avenir euh, me donne raison ou pas mais je trouve en tout cas même si c'est pas forcément la reine de l'été il y a de grandes chances euh, que euh, et lune soit, soit une éternelle au final, ça c'est ma théorie, hein. pour le moment, c'est pas rien de fait ou quoi que ce soit, pas de spoil, c'est ma théorie. Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'éléments qui, qui étayent ces, cet argumentaire, on va dire. Euh, en enfin, c'est théorie. En, en, en, en l'occurrence, euh, autre point que je voulais évoquer, euh, le seul bémol que j'aurais tendance à dire à Shadowlands pour le moment en termes de critique, euh, quand on voit justement la traque Sylvanas versus Tyrande, etc., la traque de, de Sylvanas par Tyrande, le seul bémol à mon sens qui est très important enfin euh, c'est pas, pas, gra pas grave en soi, ça détruit pas la narration de Shadowlands ou, ou quoi que ce soit mais un truc moi que j'ai tendance à, à pas aimer c'est le fait que Greymane ne soit pas présent euh, Gain Greymane, rappelons-le quand même que dans son arc narratif euh, là, et on sait que tout ce qui s'est passé à Légion euh, notamment avec la, la rivalité Sylvanas-Greymane va avoir un rôle très important dans Shadowlands avec, vous savez, la fameuse lanterne d'Elia, tout ça, tout ça. J'avais fait une vidéo dessus. Euh, on va avoir plein d'éléments là-dessus euh, dans la 9.1 et probablement plus tard. Donc, je suis extrêmement euh, triste que Gristet, hein, Greymane, ne soit pas présent. Euh, dans, Qu'il ne soit pas là à la 9.0, ok, mais qu'il n'arrive pas à la 9.1. Enfin, je veux dire, il rajoute des persos dont on se contrefou, genre Escrocard et toutes ces merdes, euh, à Oribos. Et un mec comme Greymane qui son but final c'est de buter Sylvanas il est pas là et Tyrande lui a presque volé son arc on peut comprendre hein, qu'il y ait une liste d'attente Avec des, des prises de tickets etc Pour casser la gueule de Sylvanas hein, Ça rappelle un peu Arthas à l'époque mais, euh, mais putain quoi C'est quand même l'arc principal de Greymane Et euh, on arrive de plus en plus sur le chemin Où Greymane ne sera pas présent de l'extension à part sur l'enlèvement où il fait Sylvanas qui, est, qui a été tourné au ridicule Enfin qui a été tourné en même Mais euh, et qui est très drôle d'ailleurs Mais qui est très bon aussi hein, Tout à fait logique et tout à fait cohérent Mais euh, moi ça ça me rend un peu triste pour le, pour le vieux loup Parce que euh, c'est quand même hein, Il devrait être là quoi il devrait être présent et j'ai l'impression qu'on le verra pas. J'ai l'impression qu'il ne viendra pas. Euh, donc voilà, après... Euh après, bon, globalement, ce que je pense de cette cinématique, bah là j'ai pas mal résumé de choses, euh, j'espère ne pas avoir été trop trop long, j'aime bien la cinématique. Premier visuel, comme je l'ai, la au premier visionnage, il, il y a le passage en météore de Tyrande qui fait très Dragon Ball Z, qui m'avait un peu laissé circonspect, mais plus je regarde, plus je suis en mode non, non, euh, pas de problème, enfin, plus je suis en mode euh, ça passe. Mais c'est vrai qu'au premier visionnage, j'étais... Euh... Je trouvais pas ça nul, mais j'étais en mode... Putain c'est... On dirait Dragon Ball Z quand même, hein ça fait très très shonen euh, cette histoire. Et euh, ça passe mieux quand même. Là, là, là plus, ça, plus je le regarde et plus ça va. C'était le seul petit truc qui me gênait un peu de la cinématique. En dehors de, de, de ce que j'ai dit avec euh, l'accent elfique euh, que j'ai trouvé moyen. Ou la, la doubleuse de Tyrande en français euh, fait... Euh, on on l'a connue très très très très forte. Là c'est un peu, un peu moins bien. J'ai trouvé euh, au niveau juste de la prononciation de l'elfique. Mais sinon, euh, it's fine et... Euh, bah la 9.1, qu'on soit clair, pour le moment j'ai pas encore tout fait, euh, je le fais en stream bien sûr, mais euh, pour le moment euh, ça, ça attaque doucement, mais c'est assez intéressant, c'est plutôt, euh, plutôt bien fait. Il euh, le Et je sais par contre d'avance, parce que je me suis spoilé aussi sur certains éléments, je sais que la 9.1 va lâcher des grosses grosses bombes qui augurent du très très positif. Euh, allez voir la vidéo sur les, les visuels qu'on a pu avoir de la 9.1 par exemple, mais il euh, y a des grosses grosses bombes de l'or euh, qui arrivent. Et plutôt des bonnes bombes, hein, qu'on soit clair. Donc euh, la 9 points ça devrait être du très très lourd en termes d'histoire. Euh, pour le moment, c'est encore assez tranquille dans les premières quêtes qu'on a, mais il y a des choses très intéressantes. Et euh, bah, Tyrande, ça fait, ça fait plaisir encore une fois de la retrouver euh, fière et, et, et j'ai envie de dire à, à l'image de ce qu'elle a pu être euh, dans Warcraft 3. Plutôt qu'une tirante passive euh, en robe à l'arrière euh, qui, qui est inintéressante. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a des points que ou, que j'ai peut-être pas assez explicité ou, ou autre. N'hésitez surtout pas euh, à me dire dans les commentaires. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus Salut à tous, c'est le joulier. Ouais, c'est c'est le joulier. J'ai mis une petite tête de cheval Oui, parce que maintenant vous avez le droit d'aventure dans l'entre Ha ha <rire> N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux, hashtag le euh, malgagnirlejoulier, Facebook, le petit Youtube, active la cloche, le petit like, le petit commentaire Bisous, bisous Ah oui, activez les cloches Comme la scénatique de mort 3 c'est vrai avec Arthas Ha ha ha ha j'ai casé Arthas, je suis content Bisous T'es fait tout noir, comme ta montre.